Les lichens sont des organismes uniques sur la Terre puisqu'ils résultent de l'association entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Le champignon offre le gîte à l'algue et la protège des rayons ultraviolets, alors que l'algue nourrit le champignon grâce à la photosynthèse. Les lichens n'ont pas de racines et puisent leur nourriture directement de l'atmosphère. Ils sont donc extrêmement sensibles à la pollution atmosphérique et leur diversité diminue à mesure qu'on s'approche des grands centres urbains.